Bonjour les amis, faut-il acheter de l'or Alors vous en avez probablement entendu parler, vous l'avez peut-être vu dans les médias on a parlé beaucoup de l'or qui a battu ces derniers jours son record. Donc on est aujourd'hui à 1974-1974, il a battu son record de 2011. Alors vous avez des médias comme vous allez le voir dans, dans la vidéo que je vais vous montrer qui conseillent encore d'acheter de l'or. Mais moi je dis que c'est très risqué parce que vous savez que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et c'est souvent lorsque tout le monde voit euh, qu'il y a un actif intéressant euh, à acheter semble-t-il que tout le monde se précipite et que ça chute. Donc je dirais qu'actuellement c'est très dangereux d'acheter de l'or parce qu'on risque d'avoir une chute assez forte comme on peut le voir sur le graphique ici sur ce qui s'est passé après 2011 après qu'il ait atteint un, un sommet. Donc l'or n'a fait que chuter pendant les années qui ont suivi donc pendant 5 ans ça a chuté puis alors il s'est stabilisé et là on a, on a vraiment une remontée mais quel que soit l'actif c'est toujours quand euh, il est très haut, quand tout le monde en parle que, euh, que les pigeons se font avoir. Donc je dirais que le risque est important, c'est possible que l'or monte plus haut mais euh, je dis que c'est trop risqué pour le moment. Donc je vous laisse voir la vidéo et on en reparle après. C'est l'une des conséquences, je vous le disais, de la crise. Partout dans le monde, des investisseurs se ruent sur l'or. Le cours du métal jaune a grimpé depuis le début de l'année de plus de 27%. L'or est en effet une valeur refuge. Et donc, il n'en faut pas plus pour que vous échangez, ceux qui en ont les moyens, votre argent contre de l'or, comme l'a constaté Benjamin Verporten dans un magasin de Verlier. Ces quelques pièces d'or n'ont jamais eu autant de valeur. 1944 dollars les 31,10 grammes. Un record historique qui s'explique par un investissement massif dans l'or sur toute la planète. Et des investisseurs, il y en a eu chez nous aussi. Depuis le confinement, cette bijouterie voit défiler les clients et les sommes investies varient. On a aussi bien euh, ce genre de lago, euh, qui est ici un lago de 100 grammes. Mais bon, là on a déjà des valeurs qui, qui, qui vont être proches des, des 5000 euros. Euh, ici on a, on a des lagos de plus petits, en 10 grammes et en 5 grammes. Ça c'est des, ach des achats que les, les, les gens font très souvent. Car l'or, c'est une valeur refuge. Un investissement sûr qui connaît toujours un regain d'intérêt lors des crises. Prenez donc le Covid la crise économique qui en découle, ajoutez à cela l'absence de gains sur l'argent placé en banque et vous comprenez pourquoi les investisseurs se sont tournés vers l'or. Beaucoup de gens euh, veulent se sécuriser et donc se euh, disent que s'ils ont un lago chez eux, euh, cette espèce de, de, de crise économique qui se, qui se passe pour le moment, euh, avec ces lagos ils vont être protégés, ils vont être euh, rassurés avec ça. Résultat, le prix de l'or s'envole. Il y a huit mois, en décembre, un kilo d'or valait plus de 43 000 euros. Aujourd'hui, ce même kilo vaut plus de 53 000 euros. Cette hausse pousse aussi de nombreux Belges très discrets à revendre leurs bijoux en or. Mais là, il faut prendre en considération le poids et le nombre de carats présents dans le bijou. Le carat, c'est la teneur d'or qu'il y a dans le bijou. Donc ici, pour un, un bijou de 18 carats, nous avons 25% d'alliage et 75% d'or pur. Enfin L'occasion de faire tout de même de belles affaires, et ce n'est pas terminé. Plusieurs experts sont convaincus que la valeur de l'or pourrait encore grimper. Alors si vous désirez investir, c'est peut-être le bon moment. Il est Comme vous avez pu le voir, les, les médias même conseillent d'acheter de l'or, parce que soi-disant des spécialistes disent que l'or peut encore monter beaucoup plus haut. C'est possible mais c'est très risqué. Les spécialistes, euh, <rire> est-ce qu'ils ont une boule de cristal euh, Donc on a déjà vu euh, des tas de spécialistes qui se sont euh, trompés de manière euh, flagrante euh, conseillant certains investissements. Moi je dirais que c'est très risqué parce que justement l'or est très haut et qu'on risque d'avoir une correction importante. Pourquoi Parce que les banques centrales, parce que des investisseurs ont placé pas mal d'argent au bon moment dans l'or et qu'à un moment donné ils veulent prendre leurs bénéfices. Donc c'est très dangereux toujours d'acheter au moment où un actif est au plus haut. En espérant qu'il aille encore plus haut, on veut profiter donc de la vague mais la vague elle retombe à un moment donné. Donc c'est dangereux de suivre cette politique-là. Moi je dirais si vous voulez investir dans l'or actuellement pour ne pas manquer une opportunité bien investissez très peu mais ça risque, ça risque d'être très dangereux. En tout cas actuellement pour moi c'est très dangereux d'acheter de l'or. Je dirais qu'il vaudrait mieux diversifier votre investissement et placer plutôt dans l'immobilier parce que l'immobilier même si ça peut chuter aussi, ça reste de la pierre, vous voyez sur ce graphique que l'or est beaucoup plus volatile que, que l'immobilier. Donc je dirais que c'est plus, plus intelligent d'investir dans la pierre, dans l'immobilier. Ou que ce soit, bon il y a des gens qui ont dit qu'avec le Brexit l'immobilier allait chuter. Moi qui vis ici à Ténéry je peux vous dire que l'immobilier ne chute pas du tout, au contraire l'immobilier continue de monter. À Paris, à Bruxelles, l'immobilier continue à monter. Pourquoi Parce que les gens cherchent bien sûr à investir leur argent. L'épargne a énormément augmenté lors du confinement. Donc, on est en cet été 2020. On est pour le moment en phase de, de subir une deuxième vague de confinement due au coronavirus. L'économie est très mal l'épargne à la banque ça ne rapporte plus rien, on vous propose 0,1% d'intérêt par an alors qu'on a une inflation de, de 0,8% donc vous perdez 0,7% de votre pouvoir d'achat euh, si vous laissez votre argent à la banque. Donc il est clair qu'il faut investir votre argent mais c'est trop dangereux actuellement pour moi de l'investir dans l'or. Donc diversifier plutôt vos investissements, euh, investissez dans l'immobilier. Si vous voulez investir à Tenerife où je vis, ben je peux vous aider puisque je travaille également dans, dans l'immobilier. Il y a de, de très belles opportunités et les gens ont toujours besoin de, de se loger. Donc là il y a toujours moyen de, de gagner beaucoup plus que ce que vous offre votre argent en le laissant à la banque. Si vous voulez investir sur, sur des actifs, et eh bien... Moi vous savez que j'ai mes formations euh, au trading qui vous, qui vous aident à prendre des, des, des signaux donc des, des trades de bon moment. Mais là avec un graphique comme on a devant, devant moi je vous dirais non ne vous positionnez pas à ce moment-ci. Ce n'est pas du tout un, un bon moment pour, pour se positionner. Ici quand on a eu une correction, oui là ça pouvait être un, un bon moment sur ce, pour se positionner en regardant les signaux qu'on avait. Donc c'est toujours ce qu'on apprend quand on, quand on veut trader mais si vous n'avez aucune connaissance en trading, aucune connaissance en bourse n'investissez pas actuellement sur un actif qui est, qui est sur le plus haut maintenant. C'est une erreur stratégique, une erreur technique, une erreur de débutant, une erreur de personne qui n'y connaît rien en bourse. Donc il ne faut surtout pas suivre les conseils que vous donnent les médias quand ils vous disent d'acheter l'or actuellement. S'il y a une correction importante il faudra analyser, vous pouvez euh, éventuellement euh, acheter à un moment donné où il y a une forte correction mais euh, on se positionne toujours euh, d'abord à, à court terme, on protège ses positions euh, techniquement en analyse, en analyse technique donc on, on met ce qu'on dit un stop loss donc pour stopper ces pertes au moment où euh, il y aurait éventuellement un retournement de, de position. Mais euh, là euh, actuellement ce n'est pas, pas le cas donc si vous voulez apprendre vraiment à investir dans des actifs que ce soit l'or ou autre chose, ben, suivez des formations, ma formation ou d'autres formations et vous apprendrez à investir au bon moment. Mais là actuellement avec un graphique comme ça je vous dirais non demain n'allez pas acheter de l'or même si les médias vous disent euh, d'acheter de l'or et que c'est peut-être le moment. Non, un vrai spécialiste de l'or, un vrai spécialiste d'investissement boursier ne va jamais vous dire d'investir maintenant quand on voit un graphique tel que celui qu'on a devant les yeux. Donc là vous voyez des, des, des bougies comme cela, des bougies impulsives et puis à ce moment-là ici on a, on a au sommet donc on a déjà une petite correction. Si on va voir sur des unités plus petites, ben vous voyez que là le mouvement vous avez même des baisses donc c'est beaucoup plus dangereux d'investir maintenant que, que d'investir euh, lorsqu'on a une forte correction. Donc si vous jouez du très court terme ben vous pouvez éventuellement investir quand vous avez des, des petites corrections comme ça mais vous voyez on est en 15 minutes. Donc si vous n'êtes pas un spécialiste, euh, si vous n'avez pas suivi une formation de scalping, de, trai, de day trading pour vous positionner au bon moment ben ce n'est pas, pas du tout le moment. De, de prendre des risques comme ça, d'aller mettre votre épargne, même une partie de votre épargne n'importe comment dans, dans un actif comme, comme l'or parce que le journal télévisé vous dit de le faire. Donc ça c'est certainement pas ce que je vous conseille de faire. Si vous voulez investir dans des actifs, apprenez la bourse, suivez une formation au trading qui est là, vous gagnerez de l'argent avec beaucoup plus de sécurité que si vous, si vous écoutez ce que, ce que vous disent les, les journalistes qui n'y connaissent rien. Donc c'est vrai que quand ça monte c'est tentant on se dit bon ben euh, il y a des gens qui, qui, ont, qui ont gagné beaucoup d'argent. Moi je n'étais pas, pas dans, dedans c'est dommage, euh, mon voisin, mon beau-frère euh, il a gagné de l'argent. Mais il y a toujours moyen de gagner de l'argent en bourse mais pas en faisant n'importe quoi. Il faut vous former et apprendre à vous positionner au bon moment euh, d'abord en scalping donc faire des trades de, je dirais chirurgicaux pour être sûr de ne pas perdre d'argent. Vous pouvez gagner de l'argent en bourse, vous pouvez peut-être gagner de l'argent euh, en investissant dans l'or mais autant aller au casino, vous, vous misez de l'argent sur le rouge ou sur le noir mais ici quand on a un marché aussi haut aussi perché c'est extrêmement dangereux et vous avez plus de probabilité de perdre de l'argent que d'en gagner actuellement. Donc je préfère vous prévenir si vous êtes tenté d'acheter de l'or réfléchissez. N'investissez pas des grosses sommes d'argent parce qu'on peut avoir une correction qui peut faire très mal. Maintenant les signes l'économie va mal, c'est possible que des gens continuent d'investir mais je dirais que il y a une grosse probabilité quand même que ceux qui ont déjà investi dans l'or commencent à prendre leurs bénéfices et qu'on risque d'avoir des corrections très importantes. Donc attendez une forte correction pour vous repositionner parce que même si l'économie va mal, si on n'est pas prêt d'être sorti de la crise du coronavirus qu'on va peut-être avoir une deuxième vague de confinement qui va être catastrophique pour le pour l'économie, il y a des tas de commerces qui vont, qui vont fermer. Je ne sais pas ce que vont faire les, les gouvernements mais actuellement il y a les gens qui commencent à, à, se, à se rebiffer contre les décisions du gouvernement. Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne donc les gens sont sortis dans la rue, des milliers de gens sont sortis dans la rue, ils en ont marre de porter le masque alors qu'il n'y a aucune étude qui, qui a démontré l'efficacité euh, du masque. Donc ça reste, ça reste très délicat, les gouvernements euh, ont très difficile parce que les avis des médecins sont parfois contradictoires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut aider les commerces ou est-ce qu'il faut euh, confiner tout le monde, fermer tous les commerces mais ça va être une catastrophe pour l'économie. Donc où faut-il investir En tout cas aujourd'hui dans l'or je dirais que c'est trop dangereux euh, ne le faites pas, si vous voulez vraiment faire des investissements boursiers, ben formez-vous d'abord, apprenez une bonne méthode de trading, apprenez d'abord le scalping comme ce que j'enseigne et à ce moment-là vous arriverez à vous positionner au bon moment que ce soit sur l'or ou d'autres actifs. Il y a d'autres actifs qui sont très intéressants comme les indices comme le DAX euh, ou sur, sur d'autres sociétés. Vous savez qu'actuellement euh, les GAFA, donc les... Des sociétés euh, informatiques, Microsoft, euh, Apple et, et d'autres, Amazon sont, sont des sociétés qui, qui se portent très bien. On peut aussi investir dans des, des sociétés comme ça mais il faut apprendre, il ne faut pas investir simplement parce qu'on parle de, de ces sociétés-là dans les journaux, c'est une erreur. Il faut apprendre la technique, l'analyse technique et apprendre aussi des techniques pour investir au bon moment et protéger vos positions parce que c'est toujours le, la clé euh, d'un bon trader, c'est de protéger rapidement sa position, euh, ne pas anticiper, attendre un signal et euh, les bons signaux vous les apprenez dans les bonnes formations au trading. Donc ma conclusion c'est attention, l'or ce n'est pas le moment d'acheter. Si vous voulez investir dans l'or attendez une correction et attendez à ce moment-là un bon signal et les signaux vous pouvez les apprendre. Euh, dans des formations de trading que ce soit pour l'or ou, ou d'autres actifs. Mais euh, n'investissez pas à l'aveugle simplement parce qu'un journaliste vous a dit que c'était le bon moment. Même votre banquier, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de banquiers qui n'y connaissent rien. Euh, mon père dans les années 70 il a voulu investir dans l'or, il venait de vendre euh, sa maison. Il disait au banquier :« Moi je sens, je voudrais investir dans l'or ». Ce n'était pas un spécialiste non plus des des marchés financiers mais il avait un bon feeling, je ne sais pas pourquoi il voulait investir dans l'or et son banquier a dit non, non il ne faut pas investir et l'or a explosé dans les années 70, dans les années 70. Il a bien sûr regretté de ne pas avoir suivi son feeling puisque l'or est monté très très haut les années, les années suivantes mais bon. Il vaut mieux de toute façon se former, apprendre, ne pas suivre les conseils de son banquier. Apprenez plutôt vous à investir au bon moment sur les bons actifs en suivant une formation. Donc ça c'est mon conseil d'aujourd'hui. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.